Bonjour à tous, donc, je me présente, je suis Julien Tachoir, je suis consultant pour Dalibo. Donc, je vais vous parler d'un projet sur lequel nous travaillons depuis maintenant deux ans, qui s'appelle Themeboard. Euh, ça va être assez difficile de la résumer en une seule phrase. Euh, L'objectif c'est d'avoir un outil qui va permettre de faciliter euh, la prise en main des instances postgresql de production et ceci à travers une interface unifiée et un, euh, voilà, une interface centralisée. Donc au niveau des besoins, euh, on a besoin d'une console centralisée donc euh, qui va amener un système de gestion de parc, parce qu'on veut avoir accès à toutes nos instances Postgres et toutes les données de nos instances Postgres en termes d'informations et de métriques par le biais d'une seule interface. Donc ça. Ne cette interface sera sous forme d'interface web pour faciliter l'exploitation le, par les utilisateurs. Ça évite d'avoir un client lourd qui doit être installé sur, sur chaque PC. On veut également que cette interface puisse interagir directement avec le serveur Postgres. Pour cela, il a fallu mettre en place un agent que l'on va déployer sur chacune des instances Postgres. Euh, parce qu'on ne va pas uniquement se, contact, se contenter de collecter des données, on va également euh, interagir avec le, serveur, avec le serveur Postgres et le système de manière générale. Et enfin, les informations que l'on va collecter au fur et à mesure du temps et qui seront collectées par l'agent, on va avoir besoin de les historiser afin de pouvoir remonter dans le temps et de voir l'évolution euh, de, voir le, de certaines, certaines métriques dans le temps. Donc au niveau des contraintes, on a des contraintes assez fortes, comme la première qui est euh, d'être le moins intrusif possible. Parce que quand on va déployer un outil de supervision ou de management sur une base de données de production, on ne veut pas avoir un million de dépendances à installer. Donc on a essayé de faire en sorte que cet outil soit le moins intrusif possible. Et de même, il ne va pas stocker de données dans la base de données qu'il va superviser ou qui va manager on veut un outil qui soit extensible parce qu'on veut pouvoir ajouter des fonctionnalités facilement euh, et permettre un développement euh, dans le temps euh. parce qu'aujourd'hui on, on, on ne sait pas exactement où on va aller avec cet outil-là parce que justement il est extrêmement extensible et on va pouvoir ajouter beaucoup de fonctionnalités on a des contraintes de sécurité également, puisqu'on va avoir un agent qui va permettre de faire plein de choses sur une, sur une instance PostgreSQL. Donc il faut que l'accès à cet agent-là euh, soit sécurisé, Donc, ce soit euh, au niveau des flux, donc on va utiliser du HTTPS. Et au niveau de l'authentification, on va avoir une authentification dédiée par agent. Donc la facilité euh, pour installer et pour configurer l'agent va être également une contrainte forte donc au même titre que le, le fait qu'il soit non intrusif, on veut que l'agent soit très simplement installable. Et comme on ne on va pas avoir de dépendance, euh, on va avoir juste un paquet ou, un, ou des sources à installer. Et enfin, la dernière contrainte va être la standardisation. C'est-à-dire que pour communiquer avec l'agent, on a décidé de mettre en place une API REST euh, à travers laquelle euh, on va pouvoir communiquer avec celui-ci. Donc à partir des besoins et des contraintes, on a fait ressortir trois composants. Donc le premier va être l'interface utilisateur qui va s'appeler Tandboard. Le second va être l'agent qui va s'appeler Tandboard Agent. Et enfin le dernier composant qui va être le dépôt ou le repository dans lequel on va archiver nos données collectées et stocker les informations sur chacune de nos instances à superviser et à manager. Donc voici un schéma assez simple de l'architecture de l'ensemble. Donc On voit notre interface ici, Timboard, qui va être le front-end, en fait, sur laquelle va se connecter l'utilisateur au travers d'un flux HTTPS. Et à partir de là, on va pouvoir soit aller requêter directement l'agent pour récupérer certaines informations, soit l'agent va être en mesure d'envoyer des informations à l'interface utilisateur notamment lors de la collecte de, de données qui, elle, sera périodique. Et enfin, on a le repository qui va être une instance, une base de données PostgreSQL, donc qui sera au moins en F5, dans laquelle on va archiver nos informations. Donc à propos de l'agent, il se présente sous la forme d'un démon, d'un démon Unix. Il implémente un mécanisme de scheduler et de worker donc il va lui permettre de euh, déclencher des tâches de manière asynchrone. Il est développé dans le langage Python donc il est compatible Python 26, Python 27, pas encore en version 3 mais ça devrait pas tarder. L'API REST va être servi via le module simple http server qui est un module Python qui est embarqué dans la lib standard. Donc, pas besoin de rajouter un serveur web sur nos instances Postgres. Il est directement embarqué dans le, dans le timbre d'agent. De même, on a un connecteur PostgresQL qui est également embarqué dans l'agent. Donc, on a, il n'y a pas de dépendance sur PsychoPG ou sur un autre connecteur euh, pour aller requêter euh, notre, euh, nos bases de données. Donc, comme je l'ai dit précédemment, euh, l'interface de communication euh, pour l'agent pour va être une API REST. On a une authentification embarquée, donc chaque agent va avoir sa base d'utilisateurs euh, dédiée que l'on va euh, alimenter euh, en rajoutant les utilisateurs qui seront autorisés à se connecter euh, à l'agent et à utiliser son API. Un système de plugin a été mis en place pour justement euh, répondre aux besoins d'extensibilité. De, c'est-à-dire qu'on peut rajouter euh, ou euh, au contraire désactiver des plugins qui sont en fait toutes les fonctionnalités de l'agent sont rassemblées au travers de plugins. Sauf euh, ce qui est authentification, où là on n'a pas de plugin. Mais pour tout le reste, c'est regroupé, rassemblé sous forme de plugins. Donc les plugins, en fait ce sont des modules Python qui vont être euh, à déployer dans, dans les sources au niveau où se trouve le, le code source de, de l'agent. Et enfin, euh, le, le fichier de configuration, la configuration de l'agent va se retrouver centralisée dans un fichier de configuration qui sera au format INI. Donc c'est un format assez standard, notamment Barman utilise ce, ce format euh, pour les fichiers de configuration. Euh, c'est assez parlant et euh, voilà, c'est très simple à prendre en, en main. Donc concernant l'interface utilisateur, c'est une interface web. Euh, implémenté en Python 2.7, donc là, il n'y aura, aura pas de compatibilité avec Python 2.6. Euh, on verra ensuite pourquoi. Euh, au niveau des dépendances, donc contrairement à l'agent, où on ne peut pas se permettre, ou on ne veut pas se permettre d'avoir des dépendances, sur l'interface Web qui, elle, va être de, installée sur une VM à part ou sur un serveur à part, on peut se permettre d'avoir des dépendances, puisqu'on n'est on pas sur un serveur de base de données de production euh, à proprement parler. Donc au niveau des dépendances, nous avons psycopg 2 qui est le driver euh, Postgres de Python, un Tornado qui est le serveur web et framework, euh, qui est un serveur web et framework euh, pour Python. Et enfin SQL Alchemy qui est un, une sorte d'ORM. Concernant euh, la partie web, <coughs> Donc on utilise du Bootstrap, du jQuery, et pour le rendu des graphiques, on va utiliser les librairies chart.js et daigraph. Donc euh, c'est assez classique. Donc tout comme l'agent, on a le même système de plugin qui est, qui est en place, c'est-à-dire que les plugins pour qu'il soit vraiment actif, il faut qu'il soit actif côté agent, mais également côté interface web. Euh, on peut restreindre euh, l'accès aux plugins des deux côtés. Concernant la configuration, on est dans un enfin, format identique que pour l'agent, donc on va être un fichier central euh, au format .ini, dans lequel on va retrouver nos sections euh, qui correspondent à chaque plugin et euh, les sections globales. Enfin, le dernier composant va être le repository, le dépôt, donc ça va être le, la base de données dans laquelle on va stocker les métadonnées et l'historisation des métriques. Donc ça doit être une base de données en 9.5 minimum, parce qu'on utilise massivement l'UBSERT pour la mise à jour des de, de, de données agrégées. Et on utilise également l'extension TableFunk et notamment les fonctions de crosstab pour, pour transformer certaines données. On verra ensuite plus les graphiques en question. Donc voici la liste des plugins. Donc on a un premier plugin qui est le plugin Dashboard qui va nous, euh, nous donner une vue temps réel de différents indicateurs comme, un, comme un, le nombre de transactions par seconde, euh, la quantité de mémoire utilisée, etc. On a un plugin Activity qui lui va nous permettre de retrouver la liste des requêtes en cours d'exécution, les, euh, les requêtes en attente de verrou, les requêtes euh, euh, bloquantes et on va pouvoir également euh, terminer des back-ends de, en utilisant la fonction pgterminé de back -end. On a un plugin de settings donc qui lui, va nous permettre d'éditer tous les paramètres de configuration de Postgres, qui va se baser massivement sur la vue pgsettings, qui, euh, qui rassemble euh, toutes les, euh, tous les paramètres de configuration. On va également pouvoir modifier le fichier pghba.conf et le fichier pgident.conf. Le plugin supervision, donc pour l'instant on ne fait que de la collecte de métriques et ensuite on se contente de les graffer, il n'y a pas encore d'alerting mais c'est déjà pas mal. Et enfin le plugin d'administration, donc ça c'est un plugin qui pour l'instant n'est utilisé qu'au niveau de l'agent et qui va nous permettre de démarrer ou d'arrêter notre instance PostgreSQL. C'est genre de la démo. Donc là, on se trouve sur notre interface, euh, sur notre UI. Donc par défaut, elle écoute sur le port 8888. Euh, 88. Donc on a une première, euh, une première boîte d'identification. Donc on s'identifie avec notre identifiant et notre mot de passe. Donc on arrive ensuite sur la home page. Donc ici, on va retrouver la liste de nos instances qui ont été rentrées dans le système. Euh, donc pour commencer, une fois que le système a été installé, on va aller dans « Manage ». On va pouvoir retrouver la liste de nos utilisateurs qui sont habilités à se connecter à lui. Donc, par défaut, on a l'utilisateur « admin » qui a été créé avec le mot de passe « admin » qu'il faut bien évidemment changer immédiatement. Euh, donc voilà, on va éditer les propriétés de l'utilisateur. Et c'est ici que l'on va changer son mot de passe. Et donc c'est ce, ce, ce mot de passe-là qui est utilisé sur la, la page précédente. On peut définir les droits d'administration ou pas pour l'utilisateur en question. Ce qui est important de savoir, c'est que l'on a des groupes. C'est-à-dire que nos instances vont être dans des groupes d'instances et nos utilisateurs vont être dans des groupes d'utilisateurs. Des groupes et ensuite, on va utiliser, autoriser des groupes d'utilisateurs... À se connecter à des groupes d'instances. Euh, donc là, alors on va passer aux choses intéressantes, pardon. Donc ça, c'est la vue concernant le plugin euh, Dashboard. Donc on va retrouver des informations euh, assez génériques sur, sur l'instance en question. On a un premier graphique euh, sur les transactions par seconde, où on a les commits et les rollbacks. On a le load average, euh, l'utilisation CPU, euh, l'utilisation mémoire, le cache hit ratio, les buffers alloués, le nombre de back actifs, et également des notifications. On verra un peu plus tard ce que sont les notifications. Donc ceci, c'est le plugin dashboard. Donc voilà, on ne peut pas faire grand-chose, mais on a une on a vue assez synthétique de l'état de notre système. Ensuite, le plugin Activity, avec les requêtes en cours d'exécution. Donc là, on a quand même les requêtes idle, mais on peut voir la liste de nos requêtes et de nos back -ends. Donc on peut mettre en pause pour éviter le rafraîchissement. Et ensuite, on peut, par exemple, sélectionner des lignes pour terminer euh, les baquins associés. Donc, on a les requêtes euh, en attente, donc ici, si on ne va pas en avoir, et les requêtes bloquantes. Donc, ça peut être assez pratique pour, euh, pour retrouver rapidement les requêtes euh, bloquantes. S'ensuit le plugin supervision, où là, on va avoir euh, des graphiques par... Euh, donc là on est sur une échelle à la journée. Donc si on voit que l'on a des trous, le, ça correspond à les périodes où le PC est éteint. Simplement, parce que tout ceci est euh, étant local sur ma machine. Euh, donc voilà, on a, on a des graphiques avec le, le load average, l'usage CPU, euh, les context switch, euh, l'usage mémoire, la swap, euh, la taille des système, l'usage des système, euh, les transactions par seconde, euh, la taille de notre instance, euh, taille des table space, les sessions, etc. etc. On agrège ces données par, euh, par semaine, par mois et par année également. Donc on peut zoomer sur une période pour retrouver des... Euh... On peut également faire un export au format PNG du graphique en cours si on veut pouvoir l'inclure typiquement dans un document. Ensuite vient le plugin settings où là, on va retrouver euh, tous nos paramètres de configuration PostgreSQL euh, qui vont être accessibles assez facilement au travers de ce plugin-là. Ils sont rassemblés par catégories. Euh, Donc, Ces catégories-là sont définies dans la, dans la vue PG-Settings. On va pouvoir naviguer au travers de tous les paramètres de, de configuration. Donc ce, la modification de ces paramètres-là se fait au travers du, un, de la commande SQL ALTER SYSTEM qui est un, accessible depuis la 9.4. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Timboard, du moins l'agent, sera compatible uniquement à partir de la 9.4. Donc on verra si on, on fait une rétrocompatibilité pour, pour la 9.2 et la 9.3, mais on ne pas encore dit. Donc on peut effectuer une recherche sur un paramètre en question. Voilà. Par exemple, si on veut modifier le chart buffer, on veut le passer à 1 giga. Donc la modification a été prise en compte, sauf que hein, c'est un paramètre qui nécessite de redémarrer l'instance. Donc on peut à tout moment faire un retour arrière sur la valeur précédente. Donc on va redémarrer l'instance pour prendre en compte le paramètre. En question, on revient. Voilà. Donc notre paramètre fer a bien été modifié et notre instance a bien été redémarrée pour la prise en compte. On peut également euh, modifier le fichier pghba.conf. Donc là on a un éditeur euh, qui nous permet d'éditer assez simplement euh, chaque ligne du fichier pghba.conf. On peut rajouter des lignes. Voilà, on peut déplacer des lignes, etc. etc. Ah, donc à chaque fois que l'on va faire qu'on va enregistrer notre fichier, la précédente euh, version du fichier sera accessible euh, au travers d'un système de versionning. On va pouvoir retrouver la précédente version du fichier pour la restaurer. Donc à chaque fois que le fichier est enregistré et sauvegardé, on recharge la configuration PostgreSQL afin de le prendre en compte. Euh, on a le fichier pgident.conf qui est aussi éditable, donc là c'est beaucoup plus basique. C'est le, le fichier brut qui est modifiable au travers de l'interface. Et enfin, on a un récapitulatif de toutes les actions qui ont été faites sur notre instance. Au travers des notifications, on va pouvoir retrouver quel utilisateur, à quelle date, a fait quelles modifications. À... Par exemple, voilà, on peut retrouver les, les modifications sur les paramètres de configuration, ou si un processus a été tué, ce genre de choses. On peut voir les logins, ou, le... ou quand la session expire. Donc au niveau du packaging, on a pas mal travaillé sur le packaging pour avoir euh, quelque chose d'exploitable assez rapidement. Euh, donc au niveau de, de lui, on est actuellement euh, capable d'avoir des packages pour Debian 8 et CentOS 7. Au niveau de l'agent, on a des packages pour Debian 7, 8 et CentOS euh, 5, 6 et 7. Les packages seront disponibles à l'adresse package.temboard.io. Je crois qu'on a, a déjà les packages de développement qui sont là, mais qui ne sont pas forcément encore stables. On a également des tests fonctionnels sur l'agent. On a 80, actuellement 92 tests fonctionnels qui, peuvent être, qui sont lancés par l'intermédiaire du framework Nostest de Python. Donc on peut, à voilà, chaque fois qu'on rajoute une fonctionnalité au niveau de l'agent, et à chaque fois qu'on rajoute une API, on, on, on rajoute des tests fonctionnels pour, ce, pour garantir le bon fonctionnement de l'API et surtout ça permet de justement valider le fonctionnement de, de l'agent sur différentes plateformes par l'intermédiaire de ces tests fonctionnels la licence du logiciel est PostgreSQL donc c'est un logiciel libre sous licence PostgreSQL le code a été mis sur GitHub pas plus tard qu'hier donc il est accessible à cette adresse-là. Pour l'instant, on est en version de développement, on s'approche de la enfin, on est plus en bêta, en fait, on... je pense qu'on sortira une version 1.0 dans les jours ou semaines qui viennent, mais ça, ça devrait être assez rapide. Donc, comme je l'ai dit, on supporte euh, au niveau de l'agent uniquement les versions 9.4, 9.5 et 9.6, et on supporte les environnements Linux uniquement. Donc on n'a pas encore fait de test sur tout ce qui est BSD, je pense que ça ne posera pas de problème, même s'il va y avoir certainement des modifications à apporter au niveau de, de la collecte des métriques pour récupérer l'usage CPU, ce genre de choses. Mais voilà, il n'y a pas de barrière infranchissable pour le support des BSD. Donc pour le, les prochaines fonctionnalités, donc déjà on va apporter le support de Python 3, euh, que ce soit pour l'agent et pour lui euh, donc vous avez vu au niveau de, euh, de la supervision on a un certain nombre de sondes mais pour moi c'est pas encore satisfaisant il y a encore beaucoup de sondes qui sont manquantes et qu'il va falloir ajouter au fur et à mesure et ensuite on va développer des nouveaux plugins donc un premier qui va être euh, sur la gestion des sauvegardes donc ça sera certainement un wrapper autour d'un outil de sauvegarde déjà existant comme Pitrerie. un euh notre plugin qui va voir le jour qui va permettre de voir assez facilement la volumétrie et surtout la fragmentation des objets de notre base de données. Donc on va pouvoir retrouver pour chacune des bases de données euh, l'espace occupé, mais également euh, la fragmentation. Et pour chacune de ces bases, on va pouvoir ensuite parcourir tous les index et toutes les tables et voir la même chose, c'est-à-dire la fragmentation et l'espace le, disque. Et à partir de là, on pourra lancer par exemple un vacuum ou ce genre de choses sur, euh, sur les objets en question. Une autre fonctionnalité serait, qui serait intéressante serait la gestion de la réplication. Donc déjà, avoir le delta de, dans la réplication entre un mètre et, et un secondaire, et pouvoir, pouvoir reconstruire un secondaire, ce genre de choses. Et dans un futur un peu plus lointain, on, voilà, qu je pense qu'on va certainement aller vers l'alerting, c'est-à-dire que maintenant on est capable de, de récolter plein d'informations, mais ce serait intéressant de pouvoir envoyer des alertes dès que ces données dépassent un certain seuil. Donc à voir si c'est vraiment pertinent ou pas. Je ne sais pas encore. Donc est-ce qu'on fait le support pour les versions 9.2 et 9.3 Pareil, je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'on ajoute une authentification externe à l'agent via, via un LDAP par exemple, ce qui pourrait être intéressant. Et est-ce qu'on ajoute du support pour Windows c'est une bonne question également pour, euh, au niveau de l'agent. Voilà pour ça.